Belle ambiance cette année encore lors du grand tournoi d'hiver 10 10h. Pour la deuxième année consécutive, Clarisse Auxerre et Tanlan Truong se sont retrouvés en finale. Et comme l'année dernière, Clarisse, classée numéro 57, s'est imposée chez elle à domicile. Je suis super contente d'avoir gagné aujourd'hui parce hier notamment, j'ai eu un match pas facile. Je m'en sors 6-4 au 3ème set, mais j'ai joué contre une jeune joueuse qui jouait très très bien. Donc je suis super, je suis super contente de regagner ce titre aujourd'hui et en plus je suis chez moi. Une victoire qui réjouit la jeune femme, tout comme les membres du club de 6 heures -E C'est vrai que c'est assez inédit, c'est la deuxième année qu'elle gagne, mais ça fait deux années que c'est une c'était jamais ou presque jamais arrivé précédemment. Et euh, donc, euh, de plus, elle est passée euh, une partie de son temps euh, ici à Iser et s'est entraînée euh, sur nos terrains. Donc euh, bien sûr que c'est un plaisir pour la ville et pour toute l'agglomération. C'est en 2-7 gagnants, 6-3, 6-4, que Clarisse s'est imposée face à Tanlan, les deux jeunes femmes ayant offert un très beau spectacle pendant près d'une heure. Je connais très bien avec Tanlan, je l'ai joué en octobre notamment, et j ai, j ai, elle avait eu trois balles de match et je m'en suis sortie quand même. Donc aujourd'hui je suis rentrée sur le terrain, J'étais pas très sereine, notamment que physiquement je ne suis pas très en forme en ce moment, donc je suis vraiment contente de m'en être sortie aujourd'hui. Clarisse qui a bien sûr pu compter sur le soutien sans faille des isariens présents dans la salle. Ça fait plaisir d'avoir ma famille, mes amis qui me soutiennent. Surtout que toute l'année ils ne sont pas avec moi, donc ouais, j'étais contente. Et rançon du succès, la séance de dédicace qui s'en est suivie. Oui, bien sûr, j'enseigne pas souvent, ça fait plaisir. L'autre champion de la soirée, c'est bien sûr Maxence Boger, numéro 67 du Lagardère Paris Racing. Maxence, qui était arrivé en finale du tournoi l'an dernier, a réussi sept fois à monter sur la plus haute marche face à Thomas Machado en 2-7-6-1-6-2. vous pas passé long l'année dernière mais, euh, mais voilà, cette année, euh, je suis content de l'avoir gagné. Euh, ça fait quelques années que je viens, je viens ici, c'est la première fois que je le gagne, donc, euh, donc très content. Une victoire qui marque le début d'une nouvelle saison pour Maxence, qui évolue sur le circuit international. Bah, c est, c est déjà pour moi, je le prends pour un, comme un tournoi de, de préparation pour, pour mes tournois à venir. Euh, c'est ce que je dis, c'est toujours un, un plaisir de, de, de venir jouer à Isère. Euh, les conditions sont vraiment euh, top. Euh, voilà, vraiment, il y a tout pour, euh, pour faire un, un beau tournoi et c'est le cas. Ce n'est pas le, le circuit que, que je fais euh, principalement. Voilà, je suis sur le, le, le circuit international. Euh, donc, euh une victoire, ça, ça fait toujours du bien. Gagner un tournoi, c'est toujours bon pour, pour le moral. Et un autre qui avait le moral, c'est bien sûr Grizzlies, la mascotte de la 6h Tennis. Une nouvelle recrue qui s'est affichée sur les cours, mais aussi tout au long du tournoi, sur les réseaux sociaux. La paternité en revient à Mathieu Vola, toujours très investi dans le club. Le Grizzlies, c'est une petite histoire sympathique, puisque en fait... Euh, lors du, du repas des enseignants du club, on a beaucoup d'enseignants qui sont jeunes et euh, on a discuté ensemble de savoir comment on allait pouvoir dynamiser un petit peu les choses et de fil en aiguille on a trouvé euh, cette idée, alors c'est venu un, un petit peu de ma part effectivement, mais euh, de faire vivre ce personnage et d'essayer de reconnaître euh, les gens qui se cachent derrière lui en essayant de trouver des gens qui font partie du paysage tennistique local. A priori, ça a beaucoup amusé sur les réseaux, ça amuse aussi les enfants au niveau du club, et on espère bien continuer de faire vivre la mascotte. Euh, tout au long de l'année en fait, hein, dès qu'on pourra euh, se servir de la mascotte et profiter de, de sa joie de vivre euh, au niveau du club. Une joie de vivre qui se transmet dès le plus jeune âge, comme lors des cours de mini-tennis toujours très prisés. Tout passe par la jeunesse, hein, donc euh, si on arrive euh, déjà les à les mi euh, fidéliser à sortir mini-tennis, c'est-à-dire après 6 ans, euh, ça leur permet déjà de savoir manier la raquette, hein, d'avoir une lecture trajectoire euh, d'approche des balles et euh, effectivement d'avoir un cycle derrière initiation perfectionnant qui va se passer euh, beaucoup mieux. Donc euh, oui c'est important, c'est important de, de les mettre le pied à l'étrier et puis d'après de, de les fidéliser. Nul doute que Grizzlies saura mettre en confiance et peut-être même faire naître de grandes vocations.